Je me présente, Frédéric Mirgalet, j'assure des cours de français et de leçons pour FortProf. J'ai enseigné une vingtaine d'années en école primaire, puis j'ai été conseillère pédagogique. et À ce titre, j'ai participé au jury de CRPE, en correction d'écrits et aux épreuves orales. J'ai donc à la fois une bonne connaissance de la classe et du concours. Je travaille pour FortProf depuis une dizaine d'années et j'ai tout de suite été séduite par la méthode utilisée. Je trouve que FortProf réussit le pari de former les candidats de façon très complète, en les faisant travailler sur les notions, en les formant à la culture de l'école et à la posture de l'enseignant, et en les préparant efficacement aux épreuves du concours. Et il me semble que cette force de formation s'appuie sur la qualité et sur la teneur des échanges entre les professeurs et les stagiaires. En effet, chez FortProf, la méthode est très différente du cours magistral. La recherche en éducation a démontré depuis longtemps que la seule formation efficace était celle qui correspondait aux besoins réels des personnes, et c'est le parti pris de la méthode FortProf. Plutôt que de proposer un cours magistral identique pour tous et de laisser ensuite les stagiaires travailler seuls, c'est la méthode inverse qui est proposée. Le sujet de cours type concours est travaillé en amont par les stagiaires, puis les réponses ou propositions individuelles sont confrontées lors du cours. Chacun aura donc révisé les notions à son rythme et à son niveau, évalué celles qu'il maîtrise, aura cherché des éléments de réponse et se sera posé des questions très concrètes. Le temps d'échange pendant le cours est donc le pilier de la formation car il va permettre de clarifier les connaissances, de répondre de façon très ciblée, de revenir parfois sur des conceptions initiales fausses ou obsolètes, ou enfin d'apporter des éléments nouveaux ou complémentaires. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que grâce à ces cours, les stagiaires sont amenés à vivre et à analyser de façon concrète et explicite pendant leur formation des principes élémentaires d'enseignement. On parle là de la bienveillance et de l'exigence qui règne dans nos cours, mais aussi de la mise en œuvre de la différenciation pédagogique ou encore de la pratique des échanges qui leur permettent d'en saisir l'intérêt majeur pour les apprentissages. Et tout cela les aide à intégrer la culture de l'école et à s'approprier la posture de l'enseignant. Et enfin, à mon sens, le dernier point fort est que chacun est amené dès le début de la formation à se préparer activement pour les épreuves d'oral, en apprenant pendant les cours, à parler devant les autres et à argumenter ses choix ou ses propositions. Les interventions des stagiaires étant très nombreuses au cours de l'année, chacun aura le loisir de progresser en étant encouragé et accompagné par son professeur et par ses pairs. Vous savez que l'Éducation nationale cherche à recruter des enseignants qui soient rapidement opérationnels. La bonne posture et une bonne connaissance du métier seront donc valorisées mieux que des connaissances très théoriques, parfois sans lien avec le réel. C'est donc comme cela que chacun d'entre nous conçoit ses interventions. Une préparation individualisée sur la forme et sur le fond, autrement dit, préparation au concours, mais aussi préparation au métier.